Vit ta vie en lien, un nouveau souffle est à portée de pain. Aujourd'hui, la la la la la la la la la la la la la Bonsoir Christophe Donc ce soir, on va faire des soupes Un festival de soupes. Quoi comme soupe Alors, c'est agréable de faire une petite soupe crue chaude l'hiver. Souvent on a encore envie de quelque chose de chaud. une petite soupe qu'on va manger après le repas, qui, fait, qui termine le repas par une, par une note chaude. C'est dommage de la prendre au début du repas parce qu'elle bloque toutes les sécrétions digestives et c'est beaucoup mieux de la prendre à la fin. Et de prendre le jus de légumes au début, les crudités ensuite, les graines germées et la soupe à la fin. C'est le dessert en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va faire comme soupe Eh bien j'ai prévu là une soupe aux champignons et aux morilles. Champignons de Paris et moris. Et Je vous assure qu'elle est pas mal du tout. Ensuite, nous ferons une soupe au poivron et au gingembre et une autre, épinard, coriandre et origan. Pour ceux qui désirent d'autres variantes et des soupes différentes, vous en trouverez sur SantéNaturopathie.com qui est mon site et j'en ai mis une dizaine qui peuvent vous intéresser qui sont toutes les, toutes les plus agréables et meilleures les unes que les autres. A vous de jouer maintenant et de créer vos propres soupes comme vous le voudrez. La base de chaque soupe, c'est pour trois personnes un demi-avocat, un peu d'oignon, selon, selon le parfum, euh, de l'extrait de bouillon. Pourquoi de l'extrait de bouillon Eh bien, là, j'ai découvert un extrait de bouillon, évidemment, il est cuit, il n'est pas tout que. Mais il remplace le sel et il parfume agréablement les soupes. Il est absolument bio, il va très bien, c'est brodo de Rapunzel. A vous voir si cela vous intéresse, mais vous pouvez remplacer par du tamari, par du sel. A vous de jouer. On va ajouter aussi une cuillère de purée d'amande. Ça va remplacer le beurre et la crème. Ça c'est la purée d'amande complète. Pour la soupe aux champignons, on va mettre un brin de persil. Pas deux, Une demi-gousse d'ail. Préparer un petit morceau d'oignon, voilà les champignons. Alors, qu'est-ce que c'est comme champignons Et Ça, ce sont des champignons de Paris, tout simplement, des petits champignons de Paris. Champignons. Je vais ajouter un peu de maurice séché ou des cèpes séchées, si vous en avez, ça ne gâte rien, je vous le garantis. Voilà. Et là, vous voyez la soupe est prête. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Je répète, l'avocat, un peu d'ail, un peu d'oignon, un brin de persil, des champignons, purée d'amande, l'extrait de bouillon. Ça, c'est une base pour pratiquement toutes les soupes. C'est prêt, ça va vous attendre. Vous allez le mettre là sur le. Pendant que vous mangez votre, votre repas. La soupe est là qui attend. Vous avez mis la bouilloire à chauffer, l'eau est chaude et maintenant, on va faire la soupe. Donc Irène, tu as mis ça dans un bol à blender. Oui. Voilà, d'accord. Oui, oui. Je cherche couverture. Voilà, et là, on va préparer la soupe qui va être prête en deux minutes. C'est absolument rapide et vous allez voir, c'est délicieux. Est faite. Est pas voilà, donc, donc Irène, tu as utilisé de l'eau bouillante. Euh... Oui, parce que comme la moitié du bocal est cru et froid, mmh. l'eau bouillante va évidemment. Alors, et donc, je vous la mets dans quoi Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme eau bouillante par une bouilloire ou par un autre moyen oh ben, L'eau bouillante, hein, on va pas s'amuser. Hein. L'eau bouillante, c'est tout. Pas... D'accord. Alors, voilà la soupe, regardez petite soupe crémeuse absolument délicieuse dont vous, vous régalerez. Voilà et ce soir là nous allons faire une soupe popeille ouais. épinard mais toutes les soupes ont pratiquement la même base. Un demi avocat de l'extrait de bouillon ou de l'herbe amarre ou du tamari, ou du sel marin tout simplement. On va ajouter là un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, un petit morceau d'oignon là, voilà, parce que l'oignon fait la force, hein il ne faut pas l'oublier. Et puis nous allons mettre de la purée d'amande ça c'est ce qui remplace le beurre et la crème, et qu'il n'en a pas les inconvénients du tout et qui est très très bon et puis les épinards et voilà notre soupe va être faite en deux minutes c'est fini elle va attendre là que vous ayez mangé votre comité on va mettre juste un peu d'eau chaude dedans Coriandre, oui j'ai mis. J'ai mis, mis ça, oui. Et voilà, et voilà. On mixe. c'est quand même rapide. Il reste la feuille dans... Il reste une feuille Oui. Ah. On va la laisser. Elle était accrochée. Oui. Voilà. Et voilà. Alors, à la place des épinards, avec la même base, on peut faire du cresson, du brocoli, des orties, l'ortie piquante, l'ortie verte qui est, qui est pour, notre, pour notre système cérébral et nerveux exactement ce que le purin d'ortie est au terrain affaibli. L'ortie est un aliment de choix, c'est un antidépresseur de première qualité. Alors les soupes d'ortie avec de la coriandre et de l'origan c'est absolument divin, n'hésitez pas, mangez-en tant que vous voulez, c'est l'antidote du café. Merci Irène. Voilà, alors, ici, petite soupe verte, regardez comme elle est belle. Pour être verte, elle est verte. Hein? Très jolie. Voilà. Dans un bol rouge, ça va bien. Alors, il est possible de faire chauffer après, soit au four, soit dans une bassine d'eau chaude, de chauffer vos bols pour manger votre soupe chaude. L'hiver, va... à vous de voir. Mais... Déjà comme ça, elle est absolument délicieuse. Et pour terminer notre petit trio de soupe, une marron, une verte, une rouge. Un jour, un de mes consultants à Saint-Tropez m'avait fait venir, il était journaliste, et il avait réuni quelques personnes, et nous avons fait un festival de soupe qui a été un vrai succès. Alors, c'est ce que vous pouvez faire très rapidement, très facilement. Donc, nous avons mis l'avocat, l'extrait de bouillon. Là, je vais mettre pour les poivrons, on va mettre des tomates séchées. Quelques tomates séchées dedans. Celles si qui sont à l'huile, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient à l'huile. Elles peuvent très bien aller sans huile, sèche normale. On va mettre du gingembre. Évidemment du poivre. Voilà, là pour trois personnes, on va mettre un demi poivron pour chaque personne, c'est-à-dire trois, demi poivrons. C'est une bonne mesure. Encore un petit bout. Je crois qu'on a tout mis. Alors, elle est prête. C'est parti un peu épaisse je vais rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit ni trop épaisse ni trop liquide pour qu'elle soit juste à pointe bien crémeuse et délicieuse J'ai oublié de mettre le curcuma qui va la colorer encore plus et la parfumer bien entendu et lui apporter tous les avantages du curcuma. Voilà. C'est vrai qu'elle est, est plus chaude comme ça, plus colorée. C'est plus beau. Bon. Voilà. Et là, super, à côté des soufflets, c'est super, sympa. Je pense qu'on va faire un beau plateau, un beau plateau de soupe, de, de Je vais sortir un plateau et vous allez voir ce que l'on peut faire. Comme ça va être beau Magnifiques, nos soupes Qu'est-ce que vous en pensez hein C'est sympathique. On peut prendre une rouge, on peut prendre une verte, on peut prendre une jaune. Chacun ses goûts. Tous les goûts sont différents. Elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres. Ben merci, Irène. On va, on va... Bon appétit. manger ça avec un plaisir énorme. <rire> Bonne soirée, Irène. Eh Au revoir. Tout est bon et avant vous ma la la la la la la la la la la, la.